Bonjour j'espère que vous allez bien, nous sommes le 23 avril 2018, je vous fais un point du marché de l'euro-dollar aujourd'hui car nous sommes sur un, un point intéressant sur ce marché. Alors comme vous pouvez le voir ici en H4 donc nous avons eu une baisse assez importante de l'euro ici donc vous voyez on arrive à des plus bas précédents. Si nous allons sur le délit donc on voit bien ici donc chaque bougie correspond à un jour, si je trace une ligne horizontale on voit qu'on se rapproche ici vous voyez ici les plus bas précédents, ça pourrait encore descendre un petit peu plus bas et on est donc vous voyez la ligne bleue ici de l'Ishimoku donc vous voyez on a cassé un petit peu ce niveau donc euh, aujourd'hui nous sommes lundi on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais on est vraiment sur un niveau où soit le marché va continuer à descendre. Donc on est bien en dessous du nuage Ishimoku. Donc vous voyez mon indicateur SDI là qui est bien rouge jusqu'au Daily. Et on voit également le RSI, le stochastique qui sont assez bas. Donc en H4, vous voyez également le RSI qui est vraiment. Très survendu, stochastique très bas. Donc qu'est-ce qui va se passer euh, peut-être cette nuit ou demain, peut-être que le marché va tout à fait remonter donc euh, c'est une possibilité ou bien la chute va continuer. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que s'il remonte on va avoir quand même une remontée assez importante, il pourrait remonter euh, ici vous voyez peut-être 200 pips jusqu'à ce niveau-là au moins ou remonter même plus haut, faire 200 pips donc pour les prochains jours on a quelque chose d'intéressant s'il y a une remontée du marché ou bien il va continuer à descendre et là il pourrait redescendre je ne sais pas jusqu'où, on peut analyser ça dans les prochains jours mais s'il décide de redescendre et eh bien ça pourrait être quand même assez important. Euh, on pourrait euh, mettre un premier niveau ici, Vous voyez là on a 1,20 euh, 200 donc actuellement on est à peu près à 1,22 donc c'est un chiffre rond également donc euh, il y a souvent des, des réactions à ce niveau-là ou bien il va, il va vraiment s'écrouler et là on pourrait on redescendre pourrait beaucoup plus bas. Hein on Sait pas, on sait pas. Alors, si on analyse sur le plus long terme, allons voir donc en mensuel. Donc, en mensuel, on voit qu'on a eu quand même ces derniers mois une forte hausse, mais qu'on est arrivé sur la résistance constituée par donc le deuxième niveau du nuage Ishimoku. Vous voyez, on, on voit bien là ici cette première bougie où il a été freiné. Puis il a retenté avec une deuxième bougie, il a nouveau freiné, il est redescendu. Puis il a réessayé de monter et de casser. Il n'y arrive pas, donc il est en train de redescendre. Donc on voit bien ici le RSI qui était assez élevé donc par rapport aux précédent niveaux. Vous voyez, on a cassé ici les précédents niveaux hauts. Et là, il se reprend un petit peu à la baisse. Et On voit également le stochastique qui était fort suracheté et là il est en train de redescendre. Alors est-ce qu'il va s'écrouler et que le marché va s'écrouler de nouveau Est-ce qu'il va redescendre jusqu'au plus bas ici du nuage C'est possible ou bien il va, il va carrément euh, s'effondrer On ne sait pas dans les prochains mois ce qu'il va faire donc euh, ça on ne peut pas le prédire. Et Si on regarde ici en weekly ben qu'est-ce qu'on voit On voit là par contre on voit un stochastique qui est assez bas, Alors on est quasiment ici sur, un, sur, sur les 20 donc euh, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une réaction vers le haut donc ça c'est une possibilité donc le marché pourrait très bien euh, donc, réagir et repartir vers le haut ou bien il pourrait rester, rester plus bas comme on voit ici. Voyez ici le marché est resté bas un certain temps, donc c'est tout à fait possible avec le stochastique. Ou bien il remonte comme il l'a fait ici. Donc c'est assez intéressant. Donc s'il si descend, on a en weekly on a également un niveau ici par le Kijun Sen de l'indicateur Ishimoku Donc ça peut être un niveau, un objectif à ce niveau-là. Et euh, bon en délit donc vous euh, voyez euh, j'en ai déjà parlé où on est ici donc à ce niveau. Si on va sur le H4, bon ben bah, c'est clair hein, le H4 on est carrément dans des bougies baissières. Donc mais c'est vraiment un point, un point clé ici à ce niveau aussi, ce qui va se passer cette semaine ça va être déterminant. Euh, c'est 50% de chance dans un sens, 50% de chance dans, dans l'autre sens. Donc moi je ne prendrai pas de trade maintenant, j'attendrai ce qui se passe, de voir ce qui va se passer, peut-être que ça va se décider cette nuit, peut-être que ça va se décider demain. Donc est, on est vraiment à un niveau très intéressant. Donc si on regarde en H1, ben on, voit, on voit très bien aujourd'hui le marché, donc ce qu'il a fait, il a continué à, à descendre. Donc euh, et on est donc sur, euh, sur ce point ce point très intéressant ici à 1.22.087. Il va peut-être encore euh, descendre dans la soirée. Hein. Là il est il est 19h15 pour le moment donc, euh, en France. Donc on voit bien le, le, ici le RSI qui est très bas, stochastique très bas. Donc est-ce que ça va descendre ou est-ce qu'il va y avoir une, une réaction S'il y a une réaction elle pourrait être forte, hein elle pourrait être forte euh, ce soir ou demain matin. Donc à mon avis euh, vers 7-8 heures demain matin, mmh. euh, ça dépend où vous êtes, si vous êtes en France ou ailleurs. Ce sera intéressant de, de suivre le marché ou même peut-être euh, cette nuit si vous vous êtes réveillé à 1h du matin. Peut-être que ça va bouger, <rire> ça bouge assez souvent euh, euh, vers 1h du matin. Donc on est vraiment sur un, un point très intéressant et il va y avoir peut-être des belles choses à faire. Alors il y aura peut-être euh, des, des, des, des traders qui manipulent donc de, des très grosses sommes, hein, on est sur l'euro-dollar dollar, donc euh, il y a des traders qui traitent des centaines de millions euh, de dollars et ils vont peut-être euh, essayer de piéger les traders c'est-à-dire par exemple faire semblant que le marché casse et puis repartir à la hausse ou bien faire l'inverse, faire semblant que le marché part à la hausse avant de nouveau casser euh, donc euh, c'est le suspense actuellement. Donc euh, moi je, si vous faites quelque chose euh, demain, bon faites-le prudemment. Hein? Moi je je suggère toujours de faire du scalping, voyez là on est sur le, sur le M1, même quand on a un marché comme ça vous voyez il y a, y a des belles choses à faire, vous hein, voyez ici vous avez eu un mouvement ici donc de 10 pips, vous avez un autre mouvement ici euh, vers, le, vers le bas donc de, de 10 pips aussi environ, hein, voilà ici donc là aussi hein, 9 pips ici. Euh, donc euh, vous voyez c'était presque un range ici mais on a quand même toujours cette tendance baissière, vous voyez en M15 ici le marché qui continue à baisser et bon on est quand même toujours sous le nuage hein, ici, vous voyez on est sous le nuage Ishimoku en M15 donc on a nos indicateurs, le RSI qui est bien sous les 50%, stochastique baissier aussi donc ce ne serait pas prudent en tout cas de prendre un trade à l'achat maintenant. Moi je vous le déconseille tant qu'on n'a pas euh, euh, un signal clair de retournement euh, il faut faire attention surtout euh, quand on a un niveau comme ça de 1.22 donc proche, euh, proche de, de, niveau, de niveau plus bas précédent donc on est vraiment à un niveau assez, assez délicat mais c'est passionnant, ça fait partie euh, des plaisirs euh, du trading donc euh, de se demander euh, comment, comment va évoluer le marché et d'essayer justement de profiter de ces moments-là pour, euh, pour être intelligent euh, pour, euh, par rapport aux meilleurs traders donc, qui traitent des sommes importantes. Nous on on est des petits traders donc on ne peut faire qu'imaginer ce que, ce que ces traders-là vont faire et essayer de, de suivre, de comprendre leur stratégie et de ne pas se faire piéger surtout et de, de profiter des gros mouvements qu'il y a souvent lors de, lors de ces mouvements-là. Donc on est ici sur un point clé et moi je dis donc il faut, il faut, être, prudent, faut être prudent, il faut attendre, ne vous positionnez pas trop vite, positionnez-vous euh, avec des petites positions bien sûr. Et euh, donc prenez rapidement vos bénéfices parce que ça peut se retourner euh, très rapidement. Donc euh, pour moi le scalping c'est la meilleure euh, solution. Donc euh, suivez bien ce marché, il est, il est très intéressant en ce moment et euh, j'espère que vous trouverez... Euh, la bonne astuce, euh, le bon moment pour bénéficier euh, de, ces bénéfic de, de ce marché donc qui est actuellement euh, dans une position clé. Et on va voir donc s'il si va, si va vraiment casser. S'il casse là on pourra peut-être avoir, s'il casse vraiment on pourra avoir un, un beau mouvement de baisse. Mais euh, je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas sûr qu'il va casser. Donc ça fait quand même euh, là quelques jours qu'il monte, il descend, il monte, il descend. Donc euh, moi je ne fais pas de pronostic à ce niveau-là, euh, je, je ne vais pas vous conseiller euh, de trader dans un sens ou dans un autre, je vous conseille de trader vraiment à, à très court terme et d'essayer de, de, de suivre le mouvement. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo Mettez-moi un pouce bleu si vous appréciez comme ça je verrai si ça vaut la peine de faire d'autres vidéos de ce genre et j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt